Euh, bon début de semaine à vous. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes prêts à débuter euh, cette semaine. Mon nom oui. c'est Gilles Blas et je suis développeur web. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment intégrer euh, une méthode de paiement comme Paypal sur n'importe quel site web. Donc, que vous ayez euh, une plateforme de commerce électronique, euh, une boutique, euh, euh, un site internet euh, pour entreprise ou un blog, vous pouvez être en mesure d'ajouter une méthode de paiement sur votre site internet aussi facilement avec Paypal. Donc, euh, donc au cas où vous ne le savez pas, donc, si vous avez vous devez connecter votre site internet avec votre compte bancaire, vous avez besoin euh, d'une un, plateforme ou d'une solution intermédiaire qui va vous permettre de connecter votre site web avec votre compte bancaire. Donc, comme exemple, on a Paypal, on a Stripe, euh, on a Monaris, on a plusieurs options. Donc là, aujourd'hui, nous allons parler de Paypal. Donc, la première chose que vous devez avoir, c'est avoir un compte Paypal. Donc ça veut dire qu'il faudrait tout simplement créer un compte Paypal et aussi euh, éventuellement votre compte Paypal doit être un compte Paypal entreprise. Et si vous avez un compte Paypal entreprise, euh, vous, vous pouvez suivre cette vidéo pour savoir comment intégrer euh, Paypal sur votre site internet. Donc là on va commencer. Donc la première chose que, lorsque vous vous connectez à votre compte Paypal, la première chose que vous devez faire, c'est aller dans l'onglet euh, Pay and get paid cliquez sur euh, le bouton « Pay button » dans ce bouton-ci. Et lorsque vous avez cliqué sur ce bouton, vous, avez, vous allez vous rendre compte que vous avez plusieurs options. Il y a euh, « Smart button » pour une nouvelle fonctionnalité, il y a « Acheter »,« Ajouter au panier »,« Faire un don euh, »,« S'abonner » et ainsi de suite. Donc là, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est ce bouton-ci. Donc là, je vais cliquer sur ce bouton. Et lorsque vous cliquez sur ce bouton, de ce côté, il y a euh, l'option pour personnaliser votre bouton et de ce côté, il y a donc l'aperçu correspond à exactement à quoi ressemble le bouton sur votre site Internet. Donc, et ensuite, vous devez euh, choisir les différentes options. Donc commençons à ce niveau. Donc là, on a trois options. On a l'option prix fixe, liste à sélectionner une, à sélection unique et à prix variable. Donc je vais vous expliquer tout à, tout à quoi correspondent ces différentes options. Commençons par prix fixe. Donc si par exemple vous avez euh, une boutique ou une boutique en ligne, et que vous vendez, ou bien vous avez un site internet pour entreprise et que vous, par méga vous vendez peut-être un livre pour vos clients, vous pouvez avoir un prix fixe pour vos livres. Et dans ce cas, vous pouvez utiliser l'option prix fixe pour être en mesure d'entrer manuellement le prix de votre, de votre livre et ensuite les clients pourront faire le paiement pour ce livre-là. Et en dans l'option 2, on a liste à sélection unique. Donc, ça veut dire que vous avez plus vous offrir la possibilité aux clients de sélectionner une option parmi plusieurs options que vous leur proposez. Et prix variable, ça donne la possibilité aux clients d'entrer eux-mêmes le prix, euh, le montant qu'ils aimeraient, euh, qu aimeraient payer. Donc, je pense que cette option, particulièrement, c'est beaucoup plus adapté pour les, organi les, organismes à, les organismes à but non lucratif. Ou alors, c'est aussi adapté pour des entreprises qui offrent des services et qui veulent donner à la, la possibilité à leurs clients de faire une avance de paiement. Donc là, on va se limiter à l'option 1 qui est préfixe. Donc, dans cette option, vous pouvez ajouter euh, le... Donc, je, comme on l'a dit tantôt, on peut sélectionner le préfixe. Et ensuite, ici, c'est la description du produit. Donc, site Internet pour être personnalisé, par exemple. Et ensuite, ici, vous pouvez ajouter le, le prix fixe de votre produit. Donc, admettons que vous vendez votre produit à 50 dollars. Là, vous mettez 50 dollars et la devise. Donc, la devise, c'est bon, sur Canada, éventuellement, c'est canadien, le dollar canadien. Les frais de livraison. Si éventuellement vous euh, vous, avez, vous offrez des, des livraisons à, à des clients, une livraison, euh, donc un tarif de livraison à vos clients, vous pouvez par exemple ajouter le tarif ici en 20 dollars. Et les taxes, donc les taxes, c'est comme un pourcentage. Donc là, je vais mettre, par exemple, le tout du Québec. Donc ça, c'est un exemple. Et ensuite, dès que vous avez fini, il y a la possibilité pour vous d'ajouter un peu de style sur votre, sur, vos, sur, votre, sur votre formulaire. Bon, là, ça va dépendre de vous. Et ensuite, quand vous finissez, vous pouvez cliquer sur « cliquer Cliquez pour copier. Vous pouvez copier le code. Donc là, on va faire un test sur cette page. Ça, c'est un site qui s'appelle « Statboostrap ». Et cette page-ci, bon, c'est du puits HTML. C'est un site que j'ai téléchargé en ligne. Et euh, là, c'est un, une simple page HTML. Donc là, je vais remplacer le bouton euh, Free dans l'autre par la, la, la méthode de paiement. Par le, la méthode de paiement. Donc, en supposant que ça, c'était mon livre que je vends et que j'aimerais que les clients fassent ce paiement pour ce livre à ce niveau-ci. Donc là, je vais... arriver à ce niveau, je vais remplacer ce bouton. Donc vous allez rechercher Free dans l'autre et vous allez tout simplement remplacer ça par le code euh, généré par PayPal. Et ensuite, vous allez cliquer sur Enregistrer. Donc, si je fais ça et je reviens ici, j'actualise la page. Vous allez voir que ces deux boutons apparaissent. Donc, ça dit, si mes clients, par exemple, veulent faire le paiement par PayPal, ils peuvent cliquer sur ce bouton et ils vont remplir les informations et faire le paiement. Et s'ils si veulent faire le paiement par carte de crédit, ils peuvent cliquer tout simplement ici. Et automatiquement, PayPal va, va proposer en fait euh, un formulaire où ils peuvent remplir et effectuer, effectuer le paiement. Donc ça, c'est vraiment tout ce que j'avais à, à partager avec vous aujourd'hui. Euh, J'espère que cette vidéo va vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et surtout, euh, si vous avez aimé la vidéo et que vous croyez que c'est vraiment utile, n'hésitez pas à partager ou d'aimer ou tout simplement euh, de nous laisser un message, en, un message pour que nous puissions euh, mieux vous aider par la suite. Passez une excellente fin de journée et surtout portez-vous bien. Merci.